Voilà. Je pense que j'avais même pas enregistré en plus. C'était sur le stand-by. Voilà. Donc. Euh... Euh, immédiatement euh, pour ce qui est euh, du nombre de décès depuis le 1er janvier au... au 14 avril 2020. 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Ça, je vais débarrasser ça parce que ça, je ne veux pas ça actuellement. essayer de faire partir tout ça ici, parce que ça, ça me dérange. Ça me dérange. Ça sera pas long. Il y a tellement de monde, mon Dieu Seigneur. Bon, OK. Non, allons-y. Le nombre des décès, je reprends. 12 153 517 décès par avortement. Aller au 14 du 1er janvier 2020, au 14 avril 2020. Des maladies euh, contagieuses, OK, sauf le COVID-19. Il y a eu 3 711 533 décès dans le monde. Tous les cancers dans le monde, confondus, du 1er janvier au 14 avril 2020, il y a eu 2 348 154 décès. Euh, malnutrition, enfants de moins de 5 ans, il y a eu 2 173 192 enfants de décédés depuis le 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Maladie causée par le tabac, il y a eu 1 429 282 décès. Ça, c'est à cause du tabac. Euh, et euh, maladie euh, suite à la consommation d'alcool, les décès, suite à la consommation d'alcool, il y en a eu 715 094. N'oubliez pas que les cigarettes et l'alcool, ça, la, ça rapporte beaucoup de taxes et d'impôts à nos gouvernements. Le SIDA. Il y a eu 480 631 personnes à travers le monde. Les accidents de la route, il y a eu 385 954 décès à travers le monde. En toujours depuis le 1er janvier 2020 au 14 avril 2020. Des suicides, il y en a eu 306 594 décès. La malaria, il y en a eu 280 446. La grippe saisonnière à travers le monde, il y a eu 139 54 décès à travers le monde, la grippe saisonnière. Là. Et finalement, le COVID-19, depuis un mois, il y a eu 121 726. Est-ce que c'est une raison pour confiner toute la planète et mettre en arrestation et mettre sous amende entre 1 000 et 75 000 des citoyens qui viennent de se faire séquestrer à cause du COVID-19 par des gouvernements qui se laissent avoir par les marchés boursiers et qui n'ont pas le courage de poursuivre les gens qui ont créé ce fameux COVID-19-là et qui aujourd'hui euh, deviennent les complices s'ils si ne poursuivent pas les criminels qui ont, qui ont créé euh, cette fameuse fausse pandémie-là pour mettre sous séquestre, en séquestration, euh, environ 8 milliards de population sur notre planète. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, comme je vous dis, je me répète, les gens qui travaillent présentement dans les hôpitaux, c'est pas vrai qu'ils sont obligés de toujours rester à distance, ils sont obligés d'être bien habillés, oui, et tout ça, se protéger contre toute forme de contamination. Mais quand on est rendu que dans les marchés d'alimentation, on fait la ligne à l'extérieur, il faut nettoyer tout simplement les, les poignées des... des comment je peux dire, dont des chariots euh, pour transporter notre nourriture quand on se promène dans les allées euh, du marché d'alimentation et tout ça. Et euh, écoutez, ça ne tient pas debout. Et le Québec, ben, il a la palme au Canada actuellement à 70% euh, de non-fonctionnement. Donc, l'économie ici a, au Québec a droppé, a, a tout simplement euh, diminué à 70%. Donc, il y a seulement 30% de l'économie qui fonctionne au Québec actuellement. Alors qu'aux États-Unis, c'est 42% de l'économie, pas aux États-Unis, mais en Ontario, c'est 48% qui fonctionne. Mais nous, ici, là, on, on a la palme des gens soumis. C'est certain qu'il y, y a des gens qui vont recevoir des revenus. Je ne peux pas arriver à blâmer le gouvernement euh, pour ce qui est de fournir des revenus à ces personnes-là. Mais éventuellement, est-ce que l'impôt va payer ça L'impôt, ça sort de où quand on dit qu'il n'y a pas de loi ici? Loi comprend une loi autre que loi du Parlement du Québec. C'est l'article 1 de la loi d'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, qui dit que les, et la, la loi fédérale dit que les lois militantes ne sont pas législatives. Donc, l'Assemblée nationale n'est pas une législature, le Parlement canadien non plus, la, la Chambre des communes, ni le Sénat canadien. Ce n'est pas des législatures. Et n'oubliez pas que depuis le 23 mars 2019, le Parlement du Québec, qui a été créé en 1968, possède une deuxième assemblée, qui est l'Assemblée générale du Québec, du juge Chantal Lamarche, et c'est l'Assemblée générale de François Paradis, qui est le président de la CAC. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas là, actuellement. Donc, écoutez, à force de se faire mentir sur la question de notre identité, sur la question que l'argent se crée d'un trait de plume, de la monnaie, dans le fond, ça n'existe pas, c'est ridicule. La réserve en billets de banque par tête au Canada est de 6,29. Ça, c'est valeur US. C'est 6,29 par jour, par tête au Canada. Et euh, sur la dernière, la dernière statistique que j'ai vue, chaque dollar équivaut à 805 dollars minimum de transaction. Chaque dollar enregistre pour ces dollars-là, 805 dollars de transactions, ici, enregistré à l'Association canadienne des paiements. Puis ça, là, c'est des, des rapports qui me proviennent, justement, de différentes banques. Et euh, ce n'est pas négligeable, loin de là. Au contraire, il faut quand même publier ça. C'est pour ça que les banques ne sont pas capables de vous faire la preuve de décaissement de vos hypothèques en billets de banque puis en monnaie divisionnaire, c'est-à-dire en scène. Ils ne sont pas capables de vous faire la preuve parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y pas d'argent sur le marché. C'est ridicule ce qu'il y a sur le marché. La journée que vous allez décider de sortir vos billets de banque, là, de vos banques, c'est la faillite mondiale partout. Et c'est ça qui devrait se produire éventuellement, que tout le monde se donne le mot à travers la planète et vider tous leurs comptes de banque pour montrer que c'est le peuple qui a raison. Ce n'est pas nécessairement ceux qui nous gouvernent. Puis Je ne dis pas que nos gouvernants sont de mauvaise foi, loin de là. Moi, je respecte François Legault et son gouvernement ici, les gens qui ont décidé tout simplement de, de, de travailler ensemble. Mais ce qui va être révélé tantôt, je vais vous dire franchement, ça me met un doute raisonnable et sévère sur la bonne foi actuellement de nos gouvernants entre autres de nos gouvernants du Québec, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Et on dirait que ces gens-là ont les pieds milliers, qui n'ont pas le droit de dire la vérité. Et je ne sais pas qui euh, a le contrôle sur notre premier ministre, sur nos ministres, sur nos, nos députés ici à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, mais à la, au Parlement du Québec. Euh, je vais vous dire franchement... Euh, il va falloir trouver des réponses à ça, puis oubliez pas que si le gouvernement vous empêche de travailler pour quoi que ce soit, il faut aller contre le gouvernement pour le forcer à nous faire vivre, à nous donner de l'argent, tant et aussi longtemps qu'il ne reviendra pas à de bonnes intentions. Vous comprenez? S'il si nous empêche de travailler ensemble, s'il si nous empêche de sortir de chez nous, s'il si nous empêche de commercer, puis s'il met l'économie en terre, ici on vit, on vit à quatre saisons. Printemps et été, autant d'hiver. Et on ne connaît jamais euh, le futur à partir d'aujourd'hui euh, sur les saisons et euh, quoi que ce soit. comprenez. Donc il va falloir éventuellement euh, que les gens euh, reviennent les pieds sur terre et qu'on puisse euh, solidairement agir de la bonne façon, solidairement la population ensemble. C'est le peuple qui a élu, le, les parlements, les gouvernements. C'est pas le gouvernement qui... qui qui est censé nous contrôler, c'est nous qui sommes censés contrôler nos gouvernants, puisque c'est nous qui les avons élus au suffrage universel. Les boss, c'est la population avant tout, croyez-moi. Et c'est pas vrai qu'il faut prendre la police et matraquer des gens parce qu'ils doivent protéger le COVID-19, puis ils ne veulent pas protéger le peuple. Ils protègent le COVID-19, ils protègent l'infection, ils ne protègent pas le peuple. Puis ça a toujours été comme ça. Ils ont pour principe qu'il faut protéger le peuple. Non, ils protègent le COVID-19 parce qu'éventuellement, ils voudraient qu'on disparaisse. Ça a été prédit, ça, depuis des siècles, que la population mondiale devra éventuellement être diminuée de deux tiers de sa population. On pourra en reparler ça éventuellement. On commence là-dessus. Alors, bonsoir, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du Vendredi de Pâques, le 10 avril 2020. Euh, une édition particulièrement satisfaisante pour nous. Évidemment, on est en période de crise, sauf qu'il faut le rappeler, ça fait un mois qu'on se bat avec euh, énormément de personnes sur Internet. On a perdu des, des gens qui nous suivaient à cause de notre approche au sujet du coronavirus. On a été, ce que je veux dire, c'est qu'on a été massivement critiqués. On a été traité de conspirationnistes. Les journaux ont fait des articles sur nous. Et là, qu'est-ce qu'on voit euh, se produire sous nos yeux depuis deux ou trois jours? C'est-à-dire que les autorités confirment la fraude statistique, c'est-à-dire qu'ils engrangent les morts et, et qu'ils euh, le confirment, c'est-à-dire que les... les euh, on va le voir, j'ai plusieurs vidéos, je vais, je vais attaquer très rapidement avec les vidéos parce que souvent les gens euh, regardent euh, les webjournaux juste 5-10 minutes puis commencent à critiquer, commentent. Je vais vous montrer euh, les, les vidéos rapidement qui confirment ce qu'on dit à Radio Québec depuis trois semaines. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation statistique. On a, on a commencé à analyser ça avec le cas de l'Italie. J'ai dit lors de cette vidéo du, euh, je veux dire, hécatombe en Italie, je me suis questionné, j'ai dit, euh, je disais qu'à chaque fois qu'on... Euh, parle avec les gens du coronavirus, tout le monde nous sort les statistiques italiennes et disent que ça s'en vient ici c est, c est, et, et que ça bloquait la discussion. Et là, je suis allé, allé analyser ça en profondeur et on a remarqué qu'en Italie, le euh, professeur euh, Walter Ricardelli, c'est-à-dire celui qui est en pointe sur euh, la question du coronavirus, avait avoué que seulement 12 des décès étaient effectivement morts du coronavirus et que le reste, c'était des gens qui étaient morts, pas du coronavirus, mais qui étaient morts et qui est incitamment aussi porteur de la maladie, et on les rentrait dans les morts du coronavirus. Et il n'y a aucun média qui a jamais fait cette distinction-là. On est allé fouiller dans les chiffres, on vous a montré ça. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pas juste l'Italie, c'est tous les pays qui fonctionnent comme ça, qui je veux dire, classifient toutes sortes de morts dans euh, la catégorie morts du coronavirus pour faire gonfler les chiffres. Pour faire gonfler les chiffres. Alors, il y a deux jours pour faire peur. ok Parce que, comme le dit... Euh, le le, le docteur Fauci, euh, dans la vidéo que euh, j'ai produite il y a à peu près une semaine, « L'aveu de Fauci euh, », c'est légèrement plus sévère qu'une... Euh, c'est plus sévère, c'est une pneumonie sévère. Hein, c'est comme une pneumonie grippale sévère, sans plus. Et on n'est pas capable de justifier le confinement avec juste une pneumonie sévère, vous comprenez. On n'est pas capable de justifier ce qu'on voit partout. Qu'est-ce que vous voyez partout c'est-à-dire qu'on est, qu est obligé maintenant de faire la, la file pour acheter de la nourriture, comme dans les pays communistes. Là, euh, le, le gouvernement nous donne notre argent, on ne travaille plus, c'est-à-dire que l'argent vient du... Comme dans les pays communistes, c'est-à-dire que le plan du, euh, je veux dire, des élites d'un mélange de capitalisme et de communisme expliqué par, entre autres, Anthony Sutton, est en train de se réaliser. C'est le projet, là. Euh, euh, et donc... Euh, pour justifier des mesures comme ça, il faut gonfler le nombre de morts. Et qu'est-ce que je vous avais dit à une couple de reprises? Je vous avais dit, bon, ça ici, je vous avais montré les chiffres dans cette vidéo-là, les l'hécatombe en Italie, euh, la façon dont ils traficotaient les chiffres. Maintenant, on sait que c'est partout. J'avais dit, je vous avais montré aussi la vidéo de cette femme anglaise qui disait, hein, lorsque les, euh, les personnes du, euh, du gouvernement arrivaient avec des, des, euh, des habits médicaux, pour enregistrer une mort au COVID-19, elle disait, non, non, non, qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des menteurs. Et le gars, il n'est pas mort, il était vivant il y a cinq minutes. Ils enregistrent des morts comme ça pour faire gonfler les chiffres. Je, je, je... Je vais vous montrer les vidéos où est-ce qu'ils l'admettent finalement. On a eu l'air de fou à Radio-Québec, là ils l'ont admis. C'est pas juste la, la représentante américaine, Burks, qui l'a appris, qui l'a admis. Il y a François Legault, qui, Arruda, qui vient de l'admettre, et on, on j'ai aussi les documents en France. C'est comme ça partout, c'est une directive de l'OMS. Mettez tout ce que vous pouvez dans la catégorie mort du COVID-19. Espérons que cette vidéo-là ne sera pas censurée parce que... En tout cas, on va, on va <coughs> montrer les preuves de ça. Euh, où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Vous avez dit lors de ce web webjournal, hein, euh, une cliente euh, une cliente de mon meilleur ami est infirmière au centre de vieux de la Lavaltrie, où sont morts euh, les quatre vieux là, simultanément dans la même résidence de personnes âgées. Ils ne sont pas morts du COVID-19, c'était des cancers en phase terminale. Le gouvernement a décidé d'inscrire COVID-19 alors que c'était des cancers... Et là, il y a une journaliste qui a posé la question aujourd'hui à Arruda, à François Legault et à Arruda. Et Arruda a confirmé ce qu'on dit à Radio-Québec depuis le début, qu'il y a de la manipulation statistique pour faire gonfler les chiffres. Regardez bien ce que François, ce que Arruda et Legault disent là-dessus. C'était il y a quelques heures. Est-ce que euh, toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection euh, euh, à la COVID-19, sont testés post-mortem et est-ce que euh, ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui. Alors, elle dit premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les morts, mais qui n'ont jamais été testés pour la COVID-19? elle dit, est-ce que vous les testez après post-mortem, après qu'ils soient morts? Comprenez que là, on rentre des chiffres, c'est marqué 241 décès au Québec, une partie de ceux-là qui n'ont jamais été testés. On, les, on fait juste regarder les symptômes, alors que tout le monde est en confinement, ils ne testent pas tout le monde, ils ne testent pas tous ceux qui nous disent qu'ils sont morts de la COVID-19. Regardez la réponse de Niouf, là, d'Arruda. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test, là, maintenant. La très grande majorité, c'est-à-dire, c'est pas tous, vous comprenez, ils rentrent des personnes dans décès du COVID-19 qui ne sont pas morts du COVID-19. Vu qu'on a le test de dépistage. Ils sont pas forcément morts, ils ne le savent pas. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités, puis il y a eu des tests post-mortels. C'est arrivé, là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça. Donc, quand on compare nos taux de décès par million d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays euh, euh, calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait deux personnes dans la même maison, il y en a un qui... Écoutez ça. Quand il y a deux personnes dans la même maison, s'il y en a une qui décède, pas du COVID-19, là. S'il y en a une qui décède et il y a une autre personne dans la maison qui a été testée positive, la personne qui est décédée, qu'elle soit décédée de n'importe quoi, va être calculée dans les morts du COVID-19. Il y a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test mais on va, on va le considérer comme étant un cas, parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Quelqu'un meurt de cancer, puis à cause qu'il y a une autre personne dans la maison qui a testé positif, on va la rentrer dans la, dans la catégorie mort du COVID-19. Est-ce qu'on est a bien entendu Arruda? Comprenez, c'est de la manipulation, Comme on fait peur à la population, on les confirme, on les garde prisonniers à la maison sur la base de statistiques praticotées. Il n'y a pas juste à Arruda, ça c'était il y a quelques heures, il y a deux jours la représentante américaine Burks euh, en touche sur le Covid 19 a dit exactement la même chose et bravo, et je vais le mentionner parce que souvent je, je suis très difficile avec les journalistes, bravo à ces journalistes qui ont posé ces questions là, la, la journaliste au Québec, la journaliste aux États-Unis a dit comment vous comptez les morts, est-ce que c'est et là regardez la réponse, ok regardez la réponse de la Burks, la Burks là euh, qui euh, Hein, dont la fille fait partie de, <rire> roulement de tambour, la fondation Bill and Melinda Gates pour les vaccins, etc. Hein, euh, on la voit ici aussi, la mère avec Bill Gates. Comprenez que Trump, euh, Trump a laissé ces personnes-là en place. Et je vais peut-être euh, élaborer un peu là-dessus. Euh, C'est-à-dire pourquoi, euh, j'avais déjà répondu un peu, pourquoi Trump a laissé des personnes qui, qui ont un agenda je veux dire, mondialiste en place dans une crise comme celle-là. On va, on, on va y revenir, mais je, je vous fais écouter la question, puis qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle répond, la Burks elle confirme, elle dit exactement la même chose qu'Arruda. Je veux dire, pour Dr. Fauci ou Dr. Burks, pouvez-vous parler de vos concernes de les mort étant mis par le coronavirus parce qu'ils des tests ou des standards pour comment ils sont caractérisées? So Je pense que dans ce pays, nous avons pris une approche très libérale de mortalité. Et Je pense que le rapport ici over the last weeks. Prior to that, when very situation. Ça c'est la phrase qui est intéressante. Si quelqu'un meurt avec le coronavirus, il est considéré comme mort du coronavirus. L'arnaque absolue as COVID infection COVID-19. infection L'intention est, en ce moment, que si quelqu'un meurt avec COVID-19, nous comptons cela comme une mort COVID-19. Vous pouvez être sûr que quelqu'un meurt, et voilà, c'est le stratagème italien. C'est-à-dire que dans les chiffres qu'on nous donne, il y a des centaines, des milliers peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas morts du COVID-19, qui sont juste morts de cancer, de crise cardiaque, de toutes sortes de choses, de pneumonie, mais à cause qu'ils avaient la, la, la COVID-19, ou même à cause que quelqu'un dans la maison avait COVID-19, ils sont considérés comme morts du COVID-19. Et à cause de ça, on nous, on nous garde enfermés à la maison. Vous comprenez que c'est une arnaque absolue de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la même politique dans tous les pays, simultanément, en, je, euh, la dernière fois, je vous ai montré les mêmes chiffres, n'est-ce pas? Le, euh, dans, dans celui d'avant, le, le dernier web journal, je vous ai montré que c'était comme ça qu'on calculait en Angleterre, qu'on calculait en Allemagne, en Irlande, je vous en ai montré plein comme ça, c'était les directives, de, et ça, ça commence à sortir sur les réseaux sociaux, vous comprenez? Euh, et là, là, il a, là, ce qui est, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on l'a de la bouche des représentants. Quelqu'un qui meurt, comme mettons, genre, je meurs d'un cancer, je le répète encore une fois, je me trompe, je meurs, euh, je veux dire, d'un cancer et que, genre, euh, trois jours avant de mourir de mon cancer en phase terminale, j'ai euh, contracté la, la, le virus. Je rentre dans les statistiques des morts par, tués par le coronavirus. Vous comprenez, c'est absolument scandaleux, comme euh, ce qu'ils viennent d'avouer. Je vous montre, montre d'autres choses. aussi. Je vous montre une autre vidéo d'un sénateur en, euh, qui dit exactement la même chose. Un sénateur de l'état du Minnesota... Qui dit, euh, qui a reçu exactement la même mitive de, de l'État du Minnesota, du, du, des, des autorités euh, sanitaires, et qui dit que euh, si quelqu'un, ben, si, quelqu si tu meurs, par exemple, tu, tu sais, comme une, une personne âgée meurt du, euh, ou n'importe qui, une personne dans une maison meurt de cancer, etc. Si dans la maison, il y avait une, une personne avec le coronavirus, c'est pas mort du cancer, c'est pas mort d'un AVC ou d'une pneumonie ou quoi que ce soit, c'est mort du coronavirus. C'est une arnaque absolue. Je vous, je vous fais écouter ça. You just said, I think is critically important. Can you repeat what you just said, please? Well, last Friday, I received a seven-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son. COVID-19, no COVID-19. COVID Alors là, ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il dit que si quelqu'un est diagnostiqué avec une pneumonie, par exemple, le diagnostic est final, là. C'est pneumonie. Mais qui a été en contact avec quelqu'un comme son fils qui était comme pas malade, qui avait qui avec euh, qui avait été euh, testé positif, mais qui avait pas de symptômes. Même s'il a été diagnostiqué, pneumonie, on doit marquer COVID-19. Uh, and, and on leur demande de changer le diagnostic. Et là, je vous fais écouter à la fin ce qu'il dit. Là. Minnesota, North Dakota, we don't need to be having it sugar-coated. We want to know But... what's going into your modeling. So with that being said, why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Alors, la question, c'est pourquoi on voudrait traficoter, trafiquer le nombre de morts du Covid 19 Well, fear is a great way to control people, and I worry about that. I worry. Fear is a great way of controlling people, Alors, hein, C'est comme ça, on est capable de faire passer toutes les mesures sur la peur, avec la peur. Les gens ont peur, ils vont, ils ont, ils se sont déjà, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Euh, je veux dire, et ça, ça avait été. Ça avait été prédit il y a longtemps. Ça avait été prédit, vous le savez, j'en ai parlé dans d'autres web journaux, par euh, notamment Jacques Attali, qui disait que ça prenait. Euh, comment il appelait ça Il disait euh, la peur. Euh, une, une, une, une, euh, Avancée par la peur. <rire> C'était le titre de l'article, vous comprenez Parce que les gens se soumettent quand ils ont peur. Même chose avec Henry Kissinger aussi. Ça, ça a été euh, publié justement sur, euh, sur Q. Mais euh, euh, il dit justement que. Quand on ne comprend pas l'ennemi, quand on ne comprend pas le danger, les gens ont peur et se soumettent, euh, vont, vont euh, renoncer à tous leurs droits parce qu'ils ne connaissent pas le, le, le danger. Hein? Donc, euh, « The one thing every man fears is unknown. When presented with this scenario, individual rights will willingly be relinquished re re hein, for the guarantee of their well-being. » Alors, euh, on va abandonner nos droits de façon volontaire pour être protégés. Ça prend une peur comme ça. Vous comprenez, c'est ça, là. C'est... Euh, Hein, c'est comme Greta Thunberg, je l'avais montré, là. je veux que vous ayez peur. Et... Donc, voyez-vous, la peur, euh, quand on dit que les gouvernements manipulent la peur, ici, la Charte canadienne de 1982 a créé l'article 33 sur la dérogation. Et quand on parle de dérogation, c'est que les juges, les avocats, les policiers, n'importe qui, les médecins, l'Organisation mondiale de la santé, N'oubliez euh, pas que l'Organisation mondiale de la santé tolère l'article 1J de la Loi sur les laboratoires médicaux du Québec de 1972, chapitre L-0.2, article 1J, qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt, mais pas un enfant embryonnaire. Un enfant fétal, c'est un défunt. Et c'est confirmé à l'article 223.1 du Code criminel canadien, qui décide par les autorités publiques à quel moment un enfant devient humain, à quel moment un enfant devient humain. C'est au Québec que ça se fait, ça. Et le Québec, c'est le plus docile. À 70%, tout le monde se, se sont accroupis devant les politiques du gouvernement par la peur par la docilité, euh, et euh, j'en veux pas à la population, c'est pas la question, c'est que ici les médias d'information, les médias d'information, vous pouvez pas avoir plus informations que ça, mais c'est ces gens-là qui contrôlent et qui manipulent l'opinion populaire et qui manipulent même les, les sentiments, la fragilité émotionnelle de la population, de l'individu et de la société dans son ensemble. On continue. Et c'est ça qu'on nous montrait hein, avec tous ces vidéos qui sortaient de la Chine, etc. Vous comprenez, c'est pour qu'on qu ait peur... Et... Et il y a monde qui disait euh, « Non, non, non, c'est une arme biologique, une, ça va être une hécatombe. » C'est pas une hécatombe, je l'ai dit depuis le début, c'est un petit peu plus une pneumonie sévère qu'on essaye de transformer en phénomène, euh, en, en pandémie. Là ou quelque chose comme ça. Bon, vous comprenez? Alors, euh, et... on va continuer ici. Je vous ai montré plein de une, notamment celle-là ici. Regardez celle-là ici. Hein? Elle survit à quatre... Ça, c'est le journal de Montréal. Elle survit à quatre cancers avant de mourir de la COVID-19. Elle survit à quatre cancers avant de mourir de... Qu'est-ce que ça vous dit comme... C'est quoi, quoi le sens de ce message-là? Hein? Rapidement, là, je, je regarde les commentaires. Qu -ce que ça, rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu de sémiologie, là. On extrait l'essence de, euh, de cette une, de...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 Euh, on va abandonner nos droits de façon volontaire. Pour... Mais là, ici, au gouvernement canadien, par la clause dérogatoire de l'article 33 de la Charte canadienne, qui supprime l'article 2, que sont les, droits les, les libertés fondamentales au Canada, et qui ont aboli les articles 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés concernant la garantie juridique, donc depuis 1982 au Canada, il n'y a plus aucune garantie juridique devant les tribunaux, devant les avocats, les notaires ou qui que ce soit, devant les banques. Et les libertés fondamentales n'existent plus et vous le vivez actuellement, vous êtes confinés présentement à la population à cause de, de la fausse information, de la désinformation, de la manipulation des masses par la peur en mentant à la population. Le Québec, c'est un pays depuis 108 mais on ne vous l'a jamais dit. Vous êtes une nature humaine, mais vous n'existez pas en droit comme étant une nature humaine. On ne vous l'a jamais dit, mais c'est écrit quand même dans les lois pour eux autres, mais pas pour nous. Et la monnaie ben elle n'existe pas non plus. Ça se crée, ça se fait la monnaie se crée avec de l'encre, une plume et un bout de papier. Et euh, la réserve de liquidité, elle est tellement infime, c'est pour ça que chaque 1 dollar produit 805 dollars de valeur en transaction pour chaque une pièce en billet de banque. Et le minimum, c'est 805 Moi, je dis actuellement que 1 vaut 1145 Et croyez-moi, puis en Europe, c'est pour un euro, ça vaut 1160 euros On continue. Pour être protégé. Ça prend une peur comme ça. Vous comprenez, c'est ça. là C'est euh, hein, comme Greta Thunberg, je l'avais montré. là Je veux que vous ayez peur. Et c'est ça qu'on nous montrait hein, avec euh, toutes ces vidéos qui sortaient de la Chine, etc. Vous comprenez, c'est pour qu'on qu'on ait peur. Il y avait plein de monde qui disait « Non, non, non, c'est une arme biologique, une, ça va être une hécatombe. » Ce n'est pas une hécatombe, je le dis depuis le début, c'est un petit peu plus, c'est une pneumonie sévère qu'on essaie de transformer en phénomène, en, en pandémie d'Ebola ou quelque chose comme ça. Vous comprenez? Alors, euh,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 Et ils se servent tout simplement du mot pour dire que tout le monde, peu importe ce que vous portez en virus, euh, en maladie ou en, en quoi que ce soit qui détériore votre santé, c'est tout COVID-19. C'est comme si le nom de toutes les maladies venait de disparaître et que tout s'appelle au complet COVID-19. C'est pas compliqué. Même l'avortement, ça doit être sans doute rendu COVID-19 aussi. Là. Hein, je, rapidement, là, je, je regarde les commentaires, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, un peu de sémiologie, là, on extrait l'essence de, euh, de cette une, de ce titre, c'est-à-dire que, le, en fait, selon moi, je le lis comme « la COVID-19 est plus dangereuse que quatre cancers », c'est ça que ça veut dire, c'est totalement irresponsable, les médias sont totalement irresponsables ici, vous comprenez ça c'est quand ils ne font pas juste de la désinformation, comme les images en Italie qui ont été reprises pour montrer les hôpitaux à New York, alors que yo, les hôpitaux ne sont, sont pas vides, mais ce n'est vraiment pas des champs de bataille, hein, des, des zones de guerre, comme on dit. Ça ici, c'est euh, le même petit garçon euh, qui est mort en Angleterre, qui est mort euh, genre en Espagne et au Portugal. Vous comprenez? C'est la même, la même photo, le nom change. C'est toujours le même petit garçon qui meurt partout. J'en Je ai, ai montré quelques-uns comme ça. Manipulation des médias, avancer par la peur, gouverner par le chaos. Euh, pour euh, complément d'information, vous devriez euh, jeter un oeil sur ce livre, Gouverner par le chaos, de Lucien Cerise. C'est euh, lui qui m'a introduit au euh, sujet de l'ingénierie sociale. C'est ça qu'on voit. Là, présentement, on est dans un système d'ingénierie sociale. Je le répète encore une fois, ce n'est pas c'est comme ça les Ce n'est pas une opération militaire, c'est une opération diplomatique. ici, ce n'est pas une opération médicale-sanitaire, c'est une opération politique. Alors, comment ça se fait que je veux dire si c'est si comme ça, là, je veux dire, vous voyez bien que les chiffres sont trafiqués, qu'on essaie de manipuler pour augmenter, gonfler artificiellement le nombre de morts, pour justifier des mesures politiques, un, un, un, le, le confinement, etc. Tout ça est une opération donc politique. À quel dessein Pourquoi on, on voudrait faire une telle chose euh, Vous Comprenez C'est peut-être parce que Trump est en train de tout, tout ramasser, transformer complètement l'ordre international, nationaliser la réserve fédérale, sortir les fonds de l'OMS. Il vient d'annoncer d'ailleurs qu'il, tu sais, avec tous les ratés euh, depuis euh, trois mois, que les États-Unis allaient couper les fonds à l'OMS. Alors. Je vous fais écouter euh, ce qu'il disait justement là-dessus, c'est énorme, c'est la fin du mondialisme, la fin de, de l'ordre d'après-guerre, hein, c'est ça. Depuis 1945, les institutions de Bretton Woods, euh, l'ONU, etc., c'est pour ça qu'il y a un blocus mondial contre Trump, hein, que les populations sont prises en otage qu'on accélère le plan, on euh, déploie toutes les mesures du nouvel ordre mondial, j'en ai parlé là, dans d'autres vidéos, parce qu'ils ont perdu et là ils accélèrent c'est un kit ou double je l'ai déjà dit là et, là je vous... je vous fais écouter Trump qui euh, met un terme au financement de l'OMS c'est le début hein. ça va être, euh... ça sera pas la seule and, uh, majority, on est les principaux contributeurs et uh, actually criticized and disagreed with my alors, ils se sont opposés, on rappelle que l'OMS s'est opposé à la fermeture des frontières. L'OMS a non seulement gonflé les chiffres de mortalité à 3,5 il devrait y avoir des procès dans des tribunaux militaires pour ceux qui ont fait ça. Non seulement ils ont gonflé artificiellement le taux des décès, mais en plus de ça, ils ont, ils ont euh, empêché la fermeture des frontières. Ils voulaient garder les frontières ouvertes pour que ça se répande. De, de vrais saloports. About a lot of ils ont manqué le coche. S'ils s'étaient penchés là-dessus plus tôt, ils auraient su. Et là, il dit, ils savaient probablement. C'est-à-dire que, là, regardez, dans cette phrase-là, il dit que c'est prémédité. L'OMS savait... Et ils ont laissé le COVID-19 se répandre. C'est politique. Et ils devaient le savoir. Et ils le savaient probablement. nous allons y jeter très attentivement Et nous allons mettre un coup d'œil sur les fonds la WHO. Nous allons mettre un coup Et ils savaient Ils savent que c'est une opération politique pour le faire chuter, vous comprenez? Alors, on a, euh, tout ça a été confirmé. Euh, en Italie, dans tous les pays, je vous l'ai montré la dernière fois avec les coupures, là, euh, les, les, les documents. Euh, même chose aux États-Unis et au Québec. Maintenant, que, que, euh, que se passe-t-il en France? Est-ce que c'est différent en France? Eh bien, non. Vous voyez les directives du gouvernement français? Les mêmes directives. Signe d'une infection respiratoire. Alors donc, aujourd'hui, les tests de dépistage du coronavirus ne sont plus automatiques. On fait juste... Hein? Tu les symptômes, on ne veut pas savoir vraiment si c'est une grippe ou une pneumonie, c'est COVID-19, hein? les tests de dépistage ne sont plus automatiques. Les signes d'une infection respiratoire. Pourtant, il y a un médecin qui disait fortement que pour que ce soit une pandémie, il faut que le virus devienne mortel, donc il faut que le système euh, possède plus que 50%. Euh, du virus qui est mortel. Donc, euh, ils disent c'est 53 et plus. Et ici, c'est absolument rien de ça. Et c'est à nulle part qu'ils ont, qu ont soulevé ça. Mais, euh, David que euh, dans les informations qu'il possède dans les deux enregistrements, si vous réussissez à trouver les enregistrements de David Dike, euh, vous allez entendre tout ça et tout est bien expliqué là-dessus. Il a pas Le, le COVID-19 n'est pas un virus mortel et c'est par contre une pandémie mondiale qui a séquestré la population mondiale et les gens sont actuellement tout simplement pris en otage. Il y a 8 millions de personnes de pris en otage par les gouvernements et par les marchés boursiers. N'oubliez pas que depuis 2014, les actions pour le COVID-19 se vendaient à 250 millions l'action et ils ont ramassé plus de 100 milliards de dollars. Et Ils ont jusqu'au 15 juillet. Et si le 15 juillet, euh, euh, la, le nombre de, de mortalités euh, n'a pas atteint euh, le chiffre qu'ils ont proposé, mais les gens vont perdre, ceux qui ont investi cet argent-là vont perdre leur argent. Pas des farces. On continue. Tout fièvre difficulté à respirer suffisent à évoquer... Du... <rire> La COVID-19, c'est complètement ridicule. A, ça, Imagine un étudiant en médecine qui, qui arriverait avec une proposition comme ça là, là, à ses professeurs. « Ah, oh, c'est pas sérieux. Ça vient de l'OMS. C'est pour gonfler les chiffres. » comprenez. Le test est réalisé uniquement pour certaines personnes, pour mieux les prendre en charge, comme par exemple. Okay? Alors, plus besoin de tests, on fait juste les mettre, on fait juste additionner les chiffres. Vous comprenez? Alors, on avait raison depuis le début, je m'excuse de le répéter. Là. Et là, une autre, sur une autre page Facebook du gouvernement français, devant l'augmentation du nombre de cas, la recherche systématique des sujets contacts est devenue inutile. C'est inutile. Tester tous les patients présentant des symptômes ou non conduirait à saturer les filières de dépistage. Et là, ils, ils disent le décompte des cas ne se fonde plus uniquement sur les cas diagnostiqués biologiquement, mais sur des estimations épidémiologiques comme cela se fait pour... Ah. C'est-à-dire, la grippe, c'est des à peu près. On n'est pas capable de tester tout le monde, donc on dit à peu près. T'sais, t'sais, on, vous donne, quand je vous ai montré les chiffres de la grippe, c'est des ordres de grandeur. Il y a entre comme 20 000 et 80 000 cas aux États-Unis par année. C'était à peu près ça avec le COVID-19 maintenant. C'est rendu... On est rendu dans le flou statistique, mais ils nous annoncent des, comme des 742 décès. Les chiffres sont traficotés. C'est une opération politique basée sur des faux chiffres. ok Et là, ils commencent à s'en rendre compte. Hein, euh, non seulement toutes les estimées, hein, vous vous rappelez, on est passé 2,5 millions de morts aux États-Unis à 46 000. Un demi-million en Angleterre à euh, peut-être 20 000. Les chiffres partout, et même ici, là, partout, on commence à, à faire atterrir l'avion. Pourquoi? Parce que l'opération a échoué. Les, les, les gens se posent des questions, il y a une coupe de, de, de nouvelles qui sont sorties, on les a attrapées. les documents officiels, là, avec les directives, ont été montrés, et ils ne peuvent plus se justifier. Hein? Comme ça, ici, il y a trois semaines, le gouverneur Newsom de la Californie avait dit que 25,5 millions de personnes pouvaient être infectées. Hein? C'est quoi le chiffre actuellement? C'est euh, à cette date-là, pas 25, c'est 15 000. Pas 25 millions, 15 000. Partout, partout, partout, on nous a gavés avec ces histoires de des millions de morts du coronavirus, éviter le scénario du pire, des images à répétition en, en, en habit de biohazard, de hazmat suit. Vous comprenez? Et là, ça, c'était il y a quelques jours dans, euh, sur Radio-Canada. ah. Euh, euh, Scénario de propagation, il faut faire très attention au modèle mathématique. Là, il commence à reculer. Je vous ai dit qu'il commence à reculer. Et je vous ai dit que c'était la fin du complexe euh, médiatico-médical. Hein, il, il y a deux trois capsules. J'ai parlé de la fin du complexe médiatico-médical. Euh, arrêt du financement de l'OMS. Ces gens-là euh, on, on, vont perdre la face. Le docteur Carignan va perdre la face. Tous ceux... Tous ceux qui se sont opposés à la chloroquine vont perdre la face. et la fin de ce, de ce lobby médical. Okay? Là, il dit, regardez ça ici dans l'article, beaucoup de facteurs pour un seul modèle. Euh, pour sa part, le docteur Carl euh, Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologistes du Québec, prend les scénarios présentés avec des pincettes. Il faut faire très attention aux, <coughs> aux modèles mathématiques, car ils ont une chose en commun ils vont toujours se tromper un petit peu. Ce n'est pas un petit peu. Ils se sont trompés par un, un, un facteur de. de de 10 à 50. Tout ça, c'est du hype, le, le coronavirus. OK? Euh, voilà. Maintenant, euh, je voulais. Ça, donc, on a vu les chiffres français. Je voulais vous montrer J'ai réalisé un petit clip qui vous montre ce que Trump est en train de faire avec l'OMS et l'ONU. Enjoy. Okay, C'est ça. Alors, euh, maintenant, maintenant qu'ils se sont gourés, il a la justification euh, pour retirer le financement, les critiquer, etc. Mais pour, pour pouvoir faire ça, vous comprenez que pour pouvoir retirer le financement, critiquer euh, l'OMS, l'ONU, etc., il faut qu'il y ait des bourdes. Il faut les laisser faire leurs bourdes, montrer la manipulation, et après, on est entièrement justifié de cesser le financement, etc. Il faut montrer la mafia médicale, il faut montrer le docteur Farsi qui ment aux Américains, il faut montrer la, la Burks, je pense qu qu'il n'a plus son certificat de médecine, en train de dire, on compte n'importe qui comme mort du coronavirus, vous comprenez? Voilà. Alors, euh, euh, est-ce que j'avais autre chose à dire? là T'sais, Évidemment, euh, Legault, euh, certaines personnes comme Legault, Legault essaie de tempérer euh, Arruda. Ça, c'est ce que je... au Québec, là, Legault semble plus optimiste que son responsable de la santé publique, Arruda. Sauf que euh, c'est Trudeau, lui, qui en rajoute. Hein. Et Trudeau qui est sur la ligne mondialiste, qui est sur la ligne euh, de l'OMS. La nouvelle ligne, maintenant, c'est comme si ils, ils se sont fait rentrer dedans. Euh, ils, sont, ils ont sonné la retraite. Et là, la retraite, c'est... OK, on va peut-être relaxer un peu le confinement, mais il n'y aura pas de retour à la normale avant 12 à 18 mois. C'est ce qu'ils répètent partout. Ils veulent le vaccin. Ne demandez-vous pas pourquoi ils ne considèrent même pas la chloroquine. Je, je, il, y a, il y a tellement... J'ai un, un dossier avec juste la quantité de médias qui attaquent la chloroquine. Il y en a un, euh, qui TVA Nouvelle qui euh, qualifie le docteur Didier Raoult de « pêcheur de microbes ». Vous comprenez, euh, ils sont, euh, il y a des articles qui parlent d'un médicament qui est testé, qui ne mentionne même pas que c'est la chloroquine. Le nom disparaît c'est interdit. Les, les, aux États-Unis, certains des gouverneurs l'interdisent, même pour les traitements, euh, je veux dire, même, même pour les prescriptions médicales, etc. Et là, la, la nouvelle ligne de l'OMS, comme je dis, la, la, la position de retrait, c'est comme lui, euh, Ézéchiel Emmanuel, qui est le, le concepteur de, le, de Obamacare, cette arnaque absolue, « We cannot return to normal until there's a vaccine could be 12 à 18 months. » Alors, lui, il dit ça aux États-Unis, « On ne pourra pas retourner à la normale avant 12 à 18 mois, avant un vaccin. » Trudeau dit exactement la même chose. Il dit, hein, « Trudeau prévient qu'un retour à la normale peut prendre un an. Pas de retour à la normale avant un vaccin, » dit Trudeau. Et des scientifiques français aussi disent la même chose. « Des scientifiques estiment qu'il faut... » là Pour ce qui est des vaccins, là, comprenez bien que si on veut vous donner un vaccin, vous allez demander à ceux qui vous qui vous obligent à avoir un vaccin de signer leur responsabilité. Ils doivent signer leur responsabilité sur les conséquences du vaccin. Et s'il y a quelqu'un, puis la responsabilité, c'est n'est pas rien que pour vous, c'est pour n'importe qui. Au Québec et au Canada. Parce que ce vaccin-là, il est mortel, il est criminel. Et quand on impose l'obligation euh, à un être humain, à une nature humaine qui n'est pas titulaire de droit, qui n'est pas assujetti à l'obligation de débiteur d'être obligé de se faire vacciner sous même sous peine d'emprisonnement ou d'amende, ça, ça, ça, ça, ça s'en vient. C'est quelque chose qui s'en vient. Ne, ne, ne soyez pas indifférents à ça. Parce que présentement, vous savez qu'à Québec, ils bâtissent un, un, un building actuellement. C'est un laboratoire pour fabriquer au-delà de 230 millions de vaccins, alors que le COVID-19 n'est même pas une grippe. Écoutez ce qui se passe là. C'est seulement pour de l'argent que, que toute ce, ce, cette mascarade tout ce cirque toute cette parade mondiale de séquestration et d'otage de 8 milliards de personnes pour satisfaire les marchés boursiers et l'argent des, des gens les plus riches de notre planète on ne peut pas laisser avoir ça de même et présentement comme je vous disais la sécurité publique, la sécurité nationale, ces gens-là sont, sont là pour vous matraquer si vous ne faites pas ce que le gouvernement vous dit de faire. Et euh, c'est pas vrai qu'on va vous injecter euh, dans votre corps à vous, dans votre nature humaine, alors que vous n'y croyez peut-être pas. Ça fait longtemps que je vous enseigne la nature humaine et personne ne comprend ça, mais ils vous prennent pas des choses. Hein. Nous sommes des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. C'est l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1980 pour le Québec. Et c'est les articles 899, 905 à 907 du nouveau Code civil du Québec de 1991 euh, qui n'a plus d'origine depuis 1991. Donc, la commune là depuis 1980. Depuis 1980, la Common Law et l'ancien Code civil du Bas-Canada n'existent plus au Québec. On continue. Autant un vaccin avant de mettre fin au confinement. C'est un confinement sur la base de chiffres fabriqués. Okay? Ça, c'est leur position de retrait. Il faut continuer à pousser, il faut continuer à informer les personnes autour de nous et la digue va céder parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu le. le euh, la bataille du net, la bataille de l'information. Ils en sont rendus là parce qu'ils ont perdu la bataille de l'information. Vous comprenez que même si les gens sont encore euh, ont encore peur, là, partout autour de nous, les gens ont encore peur. Reste que là, la vérité est sortie. Puis à partir du moment que la vérité est sortie, tu sais qu'ils savent que ça va faire boule de neige. Vous comprenez que ça va euh, qu'éventuellement on, on va a euh, posteriori, trois, quatre, cinq, six mois plus tard, un an, deux ans, cinq ans plus tard on va les regarder comme des traîtres et il y, y aura des procès. D'accord? Voilà. Alors, euh, est-ce que j'avais est autre chose pour vous? Euh, y a, euh, ça, ça, je pense que ça complète pas mal tout. Je voulais juste vous montrer aussi, euh, Trump qui dit, euh, que, euh, ben, il se questionne sur Joe Biden. « Je vous ai dit depuis un an, je suis le premier à l'avoir affirmé que... Joe Biden ne sera pas le candidat. C'est Michelle Obama qui va être la candidate euh, du Parti démocrate. Je vous ai montré à intervalles réguliers dans les web journaux euh, tous les, les, les, petites, les, petites, les petits sondages les, les, euh, qui montraient qu'elle était comme euh, favorite. Elle disait toujours non. Hein, mais Et là, là, c'est Trump qui le dit. Trump, ben, il ne dit pas, pas Michelle Obama, mais il dit euh, qu'est-ce qui se passe avec Joe Biden. Comment ça se fait qu'Obama ne, euh, ne lui a pas accordé son appui. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qu Obama sait, qu'on ne sait pas, c'est, euh, je vous montre le clip là. And I don't know why President Obama hasn't supported Joe Biden a long time ago. There's something he feels is wrong. Why isn't he'll come out, I'm sure he's got to come out at some point, because he certainly doesn't want to see me for four more years. We're not, uh, we, we think a little bit differently. You know what? Il est tout à fait sidéré de voir qu'Obama n'a toujours pas donné son appui au candidat officiel du Parti démocrate. Comment ça se fait qu'Obama n'a pas donné son appui au candidat officiel du Parti démocrate? Tout le monde sait que Joe Biden ne sera pas le candidat. Il n'est pas capable de finir ses phrases. Il n'est pas capable de parler. Euh, il est confus tout le temps. Ça quand est-ce que ça va se passer? Pourquoi est-ce qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas? Parce que je pense que je sais, mais vous ne savez pas. Je pense que je sais, mais vous ne savez pas. OK? Voilà. Alors, euh, c'est ça. Je, je, encore une fois, je suis presque certain que ça va se passer.